Allo tout le monde, c'est Ford de Be well j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vais vous donner 5 astuces pour gérer les reviews négatifs. Malheureusement, devoir gérer certains clients satisfaits fait partie de la vie des vendeurs Amazon, mais il existe quelques trucs afin de calmer le jeu et de conserver votre bonne réputation. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! On pose souvent des questions concernant les mauvais reviews et qu'est-ce qu'il faut faire quand ça nous arrive. Contrairement à la croyance populaire, tous les reviews que vous recevrez sur Amazon ne sont pas positifs, même si vos produits sont fantastiques. Le monde là, est rempli de gens pessimistes, grognons et qui ont un malin plaisir à descendre tout le monde, y compris votre produit. <rire> Il faut pas le prendre personnel car c'est certain que vous allez un jour ou l'autre vivre l'expérience d'un mauvais review et vous allez passer par toute une gamme d'émotions. Malheureusement, Amazon permet aux acheteurs de donner leur opinion sur votre produit, qu'il soit positif ou non. Alors, qu'allez-vous faire? ça vous arrive. Si vous souhaitez résoudre un problème et rendre votre entreprise encore plus fiable, vous ne pouvez pas simplement ignorer les mauvais reviews. Alors voici mes astuces préférées pour répondre aux reviews négatifs et ne pas nuire à mes ventes. Mais avant de commencer, voici quelques chiffres à garder à l'esprit. Les reviews positifs peuvent augmenter de 18% les ventes et par la même occasion donner un meilleur ranking à votre listing. 84% des acheteurs font confiance aux reviews et aux seller feedback et les clients font confiance aux reviews 12 fois plus que la description du produit lui-même. Ces chiffres ne mentent pas et ce sont les trois raisons pour lesquelles vous devez rester diligent dans le suivi de vos reviews et la correction de tout commentaire négatif se glissant entre les mailles du filet. Conseil numéro 1, garder son sang froid. Lorsque vous recevez un mauvais review, c'est compréhensible que vous allez vous sentir sur la défensive, comme si quelqu'un vous attaquait personnellement. En réalité, les reviews négatifs ne sont pas entièrement mauvais puis certains sont très constructifs afin d'améliorer votre produit dans le futur. En fait, Lorsque vous avez quelques reviews négatives parmi un nombre important de positifs, ça rend votre boutique Amazon encore plus réelle. Pensez-y. Si vos avis sont positifs à 100%, certains clients pourraient euh, être un petit peu plus méfiants. Ce que je veux dire, c'est que combien de magasins ou de produits sont à 100% aimés par tout le monde? Pas beaucoup, hein, selon moi. Euh, donc, laissez passer quelques mauvais reviews. C'est pas une condamnation à mort. Cependant, c'est quand qu ils perdent, quand, quand le, on perd le contrôle un petit peu plus que là, votre magasin pourrait être en difficulté. Conseil numéro 2. réagir rapidement. Bon, maintenant, avec tout ça à l'esprit, chaque fois que je remarque que j'ai un mauvais review, je veille à y répondre dans les meilleurs délais possibles, en particulier pour pour les critiques cinglantes. Sous le review à de votre listing, il y a un petit bouton que je vais vous montrer ici, très pratique, afin de permettre de réagir à tout commentaire. Vos commentaires doivent toujours commencer par... I'm so sorry. Des excuses hein, pour leur mauvaise expérience et par une déclaration affirmant votre engagement à offrir à chacun une expérience positive. Après ça, le client euh, peut vous contacter pour que vous puissiez résoudre le problème en privé. Vous pouvez aussi essayer de retrouver l'achat effectué par l'acheteur dans votre onglet Manage Orders de votre Amazon Seller Central. J'ai trouvé que c'était toujours euh, plus sage de gérer ce genre de choses en privé afin de ne pas euh, s'obstiner en public. Une fois que vous avez contacté, c'est le temps de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour remédier à la situation qu'il s'agisse d'émettre un remboursement, d'envoyer un remplacement, etc. Conseil numéro 3, supprimer les mauvais reviews. Croyez-le ou non, c'est possible de faire disparaître des mauvaises critiques, mais ça demande un petit peu plus de travail. L'option la plus simple consiste à demander aux clients de mettre à jour ou de supprimer leur review négatif. Ne le faites pas par contre si vous avez pu résoudre le problème. Si c'est ce pas le cas, c'est préférable de suivre le dossier par courriel et de continuer à avancer. Conseil numéro 4, étouffer le bruit. Malheureusement, les gens qui ont un malin plaisir à descendre les vendeurs ont autant de voix que les critiques positives. Et si vous voulez couvrir le bruit qu'ils font, vous devriez encourager les nouveaux reviews positifs. Lors de chaque bande, vous devez envoyer un courriel euh, automatisé leur demandant de laisser un review s'ils si ont aimé le produit et votre service et dans le cas contraire de vous contacter directement avant de laisser un review. La triste vérité, c'est que les gens sont plus susceptibles de laisser un commentaire euh, sur une expérience négative que sur une expérience positive. Pour cette raison, les personnes qui ont une expérience positive auront un petit peu plus d'encouragement. Conseil numéro 5, critique abusive. Certaines personnes pourraient bien en avoir contre vous et laisser des euh, reviews cinglants sans raison. Amazon est consciente de ce problème, raison pour laquelle dans certains cas, il va supprimer un review négatif à votre place. Si un review contient des langages grossiers, s'il annonce un produit concurrent ou s'il n'y a pas d'explication pour une note base, il peut être éligible pour le retrait. Si vous rencontrez ça, contactez Amazon et voyez s'il peut intervenir. Les mauvaises reviews ne sont qu'une partie de la vie des vendeurs Amazon, mais si vous savez bien les gérer, elles n'ont pas besoin d'être un gros problème. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!